Salut à tous, c'était Tart j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau déballage, un peu mastoc, hein, comme vous le voyez on est sur un bon, un bon colis des familles. Alors en fait dans ce colis là, euh, c'est quelque chose qui me faisait, beaucoup de choses qui me faisaient envie depuis un moment. Certaines choses que j'ai pu un petit peu commencer à tester sur la chaîne, on est dans la catégorie des feux d'artifice, fumigènes, feu à main, euh, et toutes ces choses là justement pour vous montrer rapidement un petit peu tout ce qui se fait dans le milieu. <rire> hein, euh, la chaîne à l'origine, elle n'est pas du côté de la pyrotechnie, mais euh, voilà, on est toujours dans le cadre de sacs d'évacuation. Et même par rapport à tout ça, en général, il y a plein de choses qui m'intéressent, plein de choses qui me font kiffer, que je voudrais tester, vous montrer, parce qu'il y a plein de vidéos que je trouve pas en ligne. Donc voilà, c'est un petit peu pour euh, regrouper tout ça, toutes ces choses-là qui me font kiffer, où il n'y a pas assez de vidéos et qui pourraient peut-être vous plaire ou en tout cas vous intéresser sur tout ça. Du coup, on se retrouve avec ce coulis-là. Donc, ce coulis-là, il vient de la société Ultra Factory. Euh, il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé dans la vidéo que j'avais fait concernant euh, le, le premier choix de la torche ou du feu à main que j'avais testé sur la chaîne. Et en commentaire, on m'avait indiqué qu'il y avait ce site-là qui proposait bah, justement euh, tout ce qui était euh, feu à main et compagnie. Et que je m'étais un petit peu fait arnaquer sur le coup parce que quand j'avais acheté sur... Euh, comment ça s'appelle que quand j'avais acheté euh, tout mon matériel sur ces discounts et eh bien on m'avait dit que voilà ça coûtait un peu trop cher par rapport à ce que c'était qu'un feu à main ça valait entre 10 et entre 5 et 10 euros et pas au delà et que euh, voilà à ce niveau là je m'étais un petit peu fait donc dans le moment regardez moi ça si c'est pas beau il bon, y a franchement de tout. Il hein. <rire> y a franchement de tout, c'est assez abusé. Alors, je vous avoue, je me suis un peu lâché. Euh, parce qu'il y avait vraiment des choses qui, pour moi, en termes de feu d'artifice, ne coûtaient vraiment pas cher par rapport à ce que c'était typiquement ceci. Donc là, c'est le Ultra libéry euh, 16 coups en calibre 20 mm. Vous voyez ce, ce, petite, euh, ce petit bordel là qui tire 16 coups. 16 coups. Donc euh, vraiment très cool. Euh, même Instagram, YouTube dessus. Très cool. Donc, on a ça. En le PXM30 noir. Donc, mastoc fumigène. Tu fait bien 18-20 cm de long. Beau fumigène noir. Donc, normalement, ça avait l'air de faire une mastoc fumée. Donc, bien, bien cool. On a... Ah oui, alors ça, je me suis dit que dans le cadre de sac d'évacuation, ça pourrait être incroyable. Dans le sens où... On est sur du Red Strobe Torch, donc une torche qui crame au rouge. Donc vraiment comme les torches à main, sauf que là, ça fait des flashs. Donc autant vous dire que de base, une torche ça encule les yeux, mais si en plus ça fait des flashs, bah je pense que ça peut être incroyable à tester de nuit. Je pense que ça, tu peux le voir à peut-être 5-10 km, donc franchement, ça a l'air incroyable. Donc dans le style euh, fabriqué en Chine, hein, voilà, hein, sur ça, bon, il bah, y a beaucoup d'équipements, <rire> et je crois que je m'en suis pris trois de celles-là, justement, pour avoir la possibilité d'en tester une. Alors on est sur un produit avec une mèche, hein, par contre, on n'est pas sur un, un système à frottoir, j'aurais bien aimé, ça aurait été incroyable. Dans le style, donc comme vous avez vu au début, <rire> on a également un gros, euh, des autres coups, de autres euh, bidules de 16 coups, excusez-moi, je ne sais plus comment ça s'appelle, là c'est le pyrofane, comme vous voyez, ça rend de la gueule. Donc, c'est ce coup pareil, hein, 5 balles. Je crois qu'à l'origine, ils étaient à 7 euros, mais ils étaient en promo à 5 euros. Donc, autant dire que même de base, c'est pas cher du tout. Alors, ici, on a normalement... Alors, Fumogeno Mana. Donc, ah oui, c'est ça. Donc là, on a un fumigène à frottoir, exactement comme on a déjà testé sur la chaîne. Voilà, tac, fumigène à frottoir, exactement. Sauf que là, ici, il est marron. J'en ai trouvé un en marron, je me suis dit, putain, c'est l'occasion Fumigène à frottoir, marron. Alors, qu'est-ce qu'on a Ah oui Alors ça, je voulais voir. Euh, le premier coup, on avait testé un, une torche à main de la marque FDF, celle qu'on a testée dans la grotte, et qui a fonctionné super bien. Et FDF, donc c'est une boîte maritime qui fait tous ces systèmes-là de signalisation, euh, fumigène, torche à main, euh, torche à main qui part dans le ciel, euh, enfin, mode comète et compagnie. Et euh, ils font également ce genre de petit boîtier, un fumigène qu'on qu pose au sol. Et ils ont fait des variantes également qui, qui se balancent dans la flotte et qui se, qui se déclenchent à ce moment-là. Et, euh, et donc là, c'est un fumigène à tirettes. Donc ça pourrait être l'occasion de, de tester ça. Generator Fumengo Smoke Generator. Ouais, donc voilà, dans le style bien bien cool. Donc voilà, là on est quasiment à la moitié, on va continuer sur tout ça. Donc toujours dans le style des feux d'artifice et de la manière de signaler de loin, on a un autre shot comme ça. Donc le Dark Warlock, Dark Warlock, 9 coups, toujours à 5 euros, bien bien cool. Donc sur ça on, on verra ça. Donc système à mèche, évidemment, ça fonctionne bien normalement, sans trop de problème. Donc voilà. Alors, et là, on est quasiment... Ah bah ouais, on va garder le meilleur pour la fin, quand même. <rire> Alors, ici, on a ce système-là. Donc, on est toujours, voilà, dans les fumigènes de la marque FDF, hein, toujours dans le cadre comme ça. Donc, je pense que là, on est sur hein, le fumigène violet, celui-là, par contre. En fait, j'ai pris des couleurs que vous aurez euh, peu l'occasion de voir, en général, je pense. Donc, voilà. Tac. L'embout, il est vert, mais c'est ici et ça crache en violet. Et toujours système à frottoir Donc quelque chose qui fonctionne très bien Pas besoin de mèche Donc c'est surtout l'avantage <rire> J'aime bien la date d'expiration depuis déjà un an Super Mais voilà, fumigène à tenir à la main Comme ça, bien bien cool Ensuite Alors, fumigène bleu Donc comme au début on en avait vu un marron Là on a un bleu Dans le même style, donc bien cool aussi Toujours à frottoir hein. on, garde, on garde les bonnes habitudes fumigène à frottoir ça c'est cool et ensuite pour quasiment terminer, donc voilà ce qu'on avait vu le premier coup c'était ce genre de torche à main qui est vraiment toujours très cool donc marque fdf hein, ça doit être au moins la quasi... quatrième fois que je le répète désolé mais bon là au moins on est vraiment sur un truc qui fonctionne bien donc j'en ai repris en rouge avec le tirette ça claque fort il n'y a pas de problème. Au cas où, regardez sur ma chaîne, il y a donc la vidéo où je le tire et il y a même un short que j'ai fait où il y a juste le moment où ça part. Donc c'est bien, bien drôle. Donc j'en ai pris deux en rouge parce que j'avais tellement apprécié ça que je voulais obligatoirement avoir ça dans mon sac d'évacuation. Ça a fonctionné super bien. Euh, donc euh, moi je, je pars là-dessus en tout cas, sur ça. Donc j'en ai pris deux en rouge qui étaient à, pareil je crois, 5 ou 10 euros unité. On aura une petite bulle pour la, le refresh du prix. Sur ça, donc j'en ai pris deux en rouge. Et dans le même style, je me suis dit que quitte à avoir quelque chose qui fonctionne, autant on prend en prendre une en blanc. Parce que je me dis que l'avantage, c'est que si jamais on a besoin vraiment de tirer ça de jour, bah, une fumée blanche se verra peut-être un peu plus qu'un gros crachat rouge. L'avantage du crachat rouge, bah, ce sera plus pour la nuit. Donc voilà, une jour, une nuit, je voyais ça un peu dans ce sens-là. Mais peut-être que ça crache rouge aussi et ça fait juste une fumée blanche un peu en plus. Donc, euh, à tester, hein, je ne sais pas exactement, mais on verra ça euh, <rire> une prochaine fois. Donc, on a quasiment terminé. Donc là, on est sur une Red Flare. Alors, j'ai vu ça. Ça, ça valait entre 2 et 3 euros. Donc, quand vous voyez la taille du bousin, vous dites, mais what euh, Donc, ça vient, vient bien, ça vient bien de Pologne, hein, sur ça. Euh, allumage à mèche. Et normalement, on est sur un, un fumigène rouge, a Red Flare, comme vous le voyez. Vraiment très cool. Et c'est bizarre, j'ai un capuchon là, je ne sais pas où il va. Bon, tant pis. Voilà, et donc, tac, tac, on arrive au fond. Le meilleur pour la fin. Alors, attendez, juste avant, petit autocollant. Oh, regardez-moi ça. Ultrafactory.net. Très cool comme autocollant, ça. Bien, bien cool. OK. Et le dernier, le mieux pour la fin. Alors ça, c'est... Euh c'est surtout pour ça que j'ai acheté tous ces, tous ces systèmes-là. À l'origine, je voulais juste acheter ça. Euh, sur leur site, ils le vendent entre... Ah, bah ben voilà, il vient, il vient peut-être pour ça, le capuche. Non, pas du tout. Euh, à l'origine, ça, ils le vendent euh, 22... Entre... Attendez. 20 ou 25 euros. Quelque chose dans ce style-là. Moi, je l'ai en promotion à 18 euros. Et... bah euh... ben, j'hallucine, en fait. <rire> Red Parachute Signal Rocket. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Donc dans le style de ce que j'ai compris, ça fonctionne comme. Euh, ouais c'est ça hein, tac. Putain c'est incroyable. Ça fonctionne comme ça, on enlève le capuchon, on tourne ou on tire, un truc dans ce style là, et ça part. Euh, ça part comme une, euh, comme une fusée euh, normale. Alors, ce qui est, ce qui est assez intér intéressant, c'est qu'on a des dates d'expiration sur ces systèmes-là. Par exemple, celui-là, il termine en 2023, donc l'an prochain et euh, bon on verra franchement il y a, attendez, il y a un bout d'autocollant par dessus je sais pas trop en tout cas si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like, un commentaire qui cas où moi ça m'a fait bien bien kiffer tout ça si jamais vous avez d'autres vidéos de tests pyrotechniques ou des choses que vous auriez pas forcément vu sur la chaîne ou autre bah, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos là il y a plein de choses qui pourront vous plaire des choses que j'ai déjà testé des artifices tout simples ou des tests de fumigène je suis pas une chaîne de pyrotechnie, mais là ça me fait vraiment trop kiffer, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, au cas où à vous abonner, même à partager, si jamais vous pensez que ma vidéo et ma chaîne peut plaire à d'autres personnes de votre entourage. N'hésitez surtout pas à regarder en description et sur la chaîne, il y a plus d'une centaine de vidéos, il y a sûrement quelque chose qui peut vous plaire. Et puis bah sur ce on se retrouve pour une prochaine fois pour tester euh, tout ça au fur et à mesure. On fera pas tourner une fois évidemment, mais euh, sur euh, l'été, je pense, on ira se mettre dans un coin bien tranquille pour tester ça, pour être sûr d'être tranquille ou et, euh... et puis bah voilà quoi Ciao ciao